Il est temps maintenant des déclarations des députés, Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. À Toronto, à lui seul, le gouvernement coupe un milliard de dollars dans le financement de la santé publique pour les dix prochaines années. J'ai parlé à plusieurs résidents qui ne sont pas sûrs au sujet de quoi il s'agit lorsque euh, on parle des coupes et ce que cela va représenter dans ma circonscription de Scarborough, ainsi que les cinq autres communautés qui sont représentées par les autres députés ici à l'Assemblée. En fait, le premier ministre lui-même ne semble pas comprendre à quel point c'est essentiel ces services de santé publique. Dans une entrevue à la radio, il a dit que les infirmières et les professionnels de la santé, que les gens qui vont dans les restaurants et qui mettent des petits collants pour dire que c'est euh, la l'alimentation est sécuritaire dans cet endroit. Pour nous, dans ma circonscription, la santé publique veut représente beaucoup plus que ça. Dans ma circonscription, un milliard de dollars pour les coupes mettrait en péril des services d'alimentation pour 30 écoles ainsi que pour des programmes de jeunes à risque. Ces coupes, Voudrons aussi dire que 130 écoles partout dans la ma circonscription vont perdre des programmes d'immunisation. Et ces coupes sont en même temps que d'une nouvelle hier d'un cas confirmé d'un cas de rougeole et qu'il qu y ait peut-être l'exposition du public de protéger des gens de la rougeole n'est pas un enjeu partisan. Ce gouvernement doit repenser leur coupe dangereuse à la santé publique de l'Ontario. On doit en faire beaucoup plus. On doit défendre les droits et la santé de nos communautés. Merci, M. le Président. Député de Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis ravi de présenter une déclaration de la part du député de Barry Oro, euh, Springwater-Medonte. Il y a 20 ans, About Face appuie des familles, des gens qui euh, sont aux prises avec euh, des différences faciales. About Face et estime que 2 millions de Canadiens ont une différence faciale qui réfère à toute personne que, la, que leur visage est touché par quelque chose, euh, une, une condition congénitale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Ça crée des barrières à l'éducation, les interactions sociales, l'emploi et peut toucher aussi la santé mentale et physique de la personne. En commençant demain, il y aura des célébrations mondiales pour la semaine de l'égalité du visage. L'objectif de, ce, de cette semaine est de sensibiliser les gens au sujet des différences faciales et de représenter le juste traitement égal des gens avec des différences faciales et de, de retirer les barrières avec, pour ces personnes, alors que nous tentons d'améliorer l'inclusion de, de, de personnes avec différents parcours, les origines, le About-Face travaille pour réduire les inégalités entre les gens qui ont des différences faciales. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Et la semaine dernière, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec le centre de, de, de Liberty Village et de travailler sur un projet un projet un confort pour servir le dîner à des gens itinérants, plusieurs avec des problèmes de santé mentale, mais c'est le travail et je voudrais féliciter les bénévoles pour tout le travail qu'ils font et qu'ils continuent de faire. Et de servir ces dîners, c'est une partie de cela. Et aussi, ce qu'ils font, c'est de bâtir des relations avec les gens qui sont itinérants et d'écouter leurs histoires et de comprendre leurs histoires. Et c'est les histoires que j'ai entendues cette journée-là Ce ne sont pas les histoires que, auxquelles on s'attendrait la plupart des gens euh, qui sont itinérants ont aussi euh, des diplômes euh, secondaires. ils ont déjà eu des carrières, ils ont perdu leur emploi. Et ça veut dire, ça représente la, le peu de temps entre de perdre un emploi et ensuite de se tr trouver sans abri. Et aussi le danger de la part de ce gouvernement de redéfinir qu'en est-il avec un handicapable. S'ils si redéfinissent la définition d'un handicap, ils vont baisser les gens de d'Ontario au travail à 1 200 par mois, à la POSPH à 700 par mois. Ça veut dire que plusieurs personnes vont perdre leur abri et il y aura plus de gens dans ce centre de Respite. Et peu importe. Donc, je voudrais qu'ils réenvisagent la possibilité de redéfinir la définition de euh, handicap. Député de Thornhill, merci, Monsieur le Président. Je voudrais informer la Chambre qu'aujourd'hui c'est la journée de, de la sensibilisation envers la maladie cœliaque. Et je suis ravi qu'on a des gens de la part de l'Association canadienne de la maladie celiaque pour sensibiliser les gens. Ça touche 1 à 2 des ontariens. Il y a plus de 150 000 qui sont touchés et 5 ont des sensibilités. C'est souvent compris en étant une allergie au gluten, mais c'est plutôt une, une maladie auto-immune qui est liée à d'autres maladies, telles que la maladie du, du théroïde. Et Il n'y a pas de remède, le seul remède c'est de, de ne pas manger de gluten pendant toute leur vie. Et la plupart des gens souffrent pendant dix ans avant de recevoir un diagnostic parce que les symptômes diffèrent. Ça peut être des maux de tête, la diarrhée, la mo mauvaise nutri nutrition. Une mo une mauvaise densité des os, des fois il n'y a pas de symptômes et si c'est laissé sans traitement, ça peut entraîner des cancers et des problèmes dévastateurs neurologiques. Nous savons que beaucoup de gens choisissent de ne pas manger du gluten parce qu'ils pensent que c'est santé, c'est une nouvelle tendance, mais en cette journée de sensibilisation de la maladie du cœliaque, on doit se rappeler que pour les Ontariens qui sont aux prises avec la maladie cœliaque, ce n'est pas une tendance, c'est plutôt une nécessité. Je voudrais remercier le député de Peterborough-Cabortop, à la réunion et il a dit que la prévalence est, est très élevée dans certaines communautés euh, avec de, des besoins spéciaux, Merci. surtout la communauté euh, autiste. Merci. Député de windsor West, Hyades House, c'est le seul centre d'intervention de 24 heures par jour euh, pour les enfants abusés et les femmes abusées. Leur mission est de euh, briser, de rompre avec le cycle de la violence, avec des, de la recherche et des services de counseling. Et d'approche. Je ne peux pas euh, surestimer l'importance de leur travail. Euh, à Windsor, une femme sur quatre est sous le seuil de la pauvreté. Il y a aussi le plus grand taux d'enfants de, qui grandissent dans des euh, familles à faible revenu. En dépit de ce grand besoin, le gouvernement a coupé les financements au service des abus euh, familiaux de 17 millions de dollars. La ministre devrait écouter. À Windsor, on a appris que Haïdes House a retiré six lits parce que la province est, est, est en retard de deux mois pour leur offrir leur budget annuel. La ministre des Services communautaires et des Services sociaux devrait écouter et ne pas chahuter. Sorry to Désolé d'interrompre, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Rappel à l'ordre, désolé à les députés de Windsor-West, ouais, je vais vous donner plus de temps. Merci, M. le Président. L'année dernière, au mois de mars, j'ai eu une, une conférence de presse avec Hides House et d'autres organisations. La conférence de presse, Hides House, a dit qu'ils ont dû retourner 118 enfants et plus d'une centaine de femmes de ce, de ce refuge. Et on a, selon une évaluation, on devait avoir plus de 40 lits de plus pour desservir sa communauté. Hydes House n'a pas eu une augmentation de financement de plus de 10 ans et la demande continue d'augmenter. Je demande à ce gouvernement d'envisager le, le sérieux des décisions qu'ils envisagent. La ministre des Services sociaux et communautaires ne peut pas prétendre d'appuyer les enfants et les jeunes alors qu'ils coupent dans leurs services et qui font en sorte que ces gens vulnérables restent dans leur situation à risque. Ils doivent changer de cap immédiatement et d'offrir à Haïdes House tout le financement nécessaire pour offrir les services. Et elle doit arrêter de, cha de me chahuter et d'écouter les gens dans cette province. Déclaration de député. -Malton. Député de Mississauga-Malton. Je voudrais partager une, une annonce de financement. Je pense qu'on mérite tous d'être contents. On mérite d'avoir une vie qui nous épanouit. Trop de gens sont aux prises silencieusement avec les problèmes de santé mentale. La santé mentale, c'est la santé. Il y a un Canadien sur cinq qui fait face à un problème de santé mentale et de dépendance. Je suis enthousiaste de pouvoir annoncer une, une annonce d'investissement pour les services de santé mentale et de dépendance pour un des fournisseurs de, de soins de santé dans ma circonscription, qui a reçu 3 millions de dollars en financement. Donc, le répit s'en vient. 40 des répondants au Canada ont dit qu'ils étaient aux prises avec des problèmes d'anxiété et de dépression, mais n'ont jamais tenté d'avoir de l'aide. Il est temps de réduire les préjugés concernant la santé mentale et les dépendances. Ils vont recevoir des financements pour les services à l'enfance, les centres de, des dépendances et de santé mentale à ces organisations. Merci d'avoir choisi Mississauga-Malton et merci de votre service. Le financement permettra de réduire les temps d'attente, bâtir plus de logements, de plus de capaci capacités d'améliorer de, de, les services au peuple autochtone. Pour les gens de ma circonscription, c'est toujours un plaisir pour moi d'être votre voix ici et je suis engagé à travailler avec le ministre pour assurer que ma circonscription et pour le reste, aussi pour le reste de l'Ontario qu'ils aient tout le, ce qui est nécessaire pour en ce qui concerne les services pour les gens aux prises avec la santé mentale et les dépendances. Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre, merci, M. le Président. Je suis triste de, de, de dire que ce matin, à 7h20, un cycliste a été frappé et l'homme de 52 ans est, est décédé. Malheureusement, la personne qui l'a euh, frappé euh, est a pris la fuite dans sa minivan et ensuite à pied et que les policiers demandent qu'on entre en contact avec eux si vous avez des informations et laissez votre information, la personne qui l'a fait. Vous n'allez jamais vous en remettre et je vous encourage de faire ce qui s'impose pour que ces cyclistes et sa famille puissent aller de l'avant dans leur vie. Et nous avons aussi perdu Mary Thompson, elle avait 92 ans, elle avait reçu le, le prix de la paix Pearson et l'Ordre du Canada et c'était quelqu'un qui a toujours fait du trouble. Il pensait, il a envisagé un monde sans les armes nucléaires. Il a commencé sa carrière avec la RCF et il a vu, décennie après décennie, que le monde devenait de plus en plus violent et meurtri. Votre famille et ce que vous nous avez permis en tant qu'espoir, c'est l'image de la paix. Vous m'avez dit lors d'une conversation qu'on pourrait. Euh, se lancer des bombes jusqu'à ce qu'on tombe en morceaux, mais on ne pou pourrait jamais assurer la paix avec des bombardements. Et Murray, nous allons toujours se ra nous rappeler du combat que vous avez lutté contre les armes nucléaires. Député de Mississauga-Lakeshore, merci, M. le Président. Dernièrement, j'étais avec les députés de Tobico Centre, l'adjoint parlementaire de, du ministre de, de la, des Transports à Mississauga, pour dire qu'on est en train d'investir pour rebâtir le pont au-dessus du Credit River. Ce pont a été la première construction du pont pour l'avenir du QEW. et a établi des normes pour la construction des ponts. Par la suite, plusieurs milliers de véhicules empruntent ce pont à tous les jours et des milliers d'athlètes utilisent la rivière Credit pour s'entraîner. De plus de 14 ans, on doit la réparer pour assurer qu'elle est sécuritaire pour le public, d'assurer que le, les ponts sont en bon état pour assurer la sécurité des conducteurs. Ça va aussi améliorer la circulation et appuyer la croissance économique à Mississauga et dans le reste de l'Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Streetville, mais bon après-midi, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai accueilli le premier ministre dans ma grande circonscription de Mississauga-Streetville où il était présent pour l'annonce de notre programme de bourse Life Science. Je voudrais commencer à, à savoir comment on a conçu ce programme. Peu après que j'ai été élu, j'ai eu une rencontre avec Roach. Ou, euh, parce qu'il y a un grand nombre d'entreprises de, de, de, pharmaceutiques. J'ai appris du rôle qu'il joue cette industrie dans l'économie de l'Ontario comment elle crée des emplois et qu'on que, qu est de, un des meilleurs endroits pour les tests cliniques. On a appris aussi des, au niveau des défis suite au, à la réglementation fédérale et le coût des affaires ici dans la province. C'est un fait connu que l'industrie investit beaucoup d'argent pour former les employés, mais ils perdent ses emplois lorsque les gens quittent la région. Il y a une solution possible, par contre. Bâtissons un plus grand bassin de talents. et on a, bâti, on a créé ce programme grâce à Life Science Ontario pour avoir géré ce programme et toutes les entreprises qui ont participé, qui ont entraîné une grande différence dans la vie des étudiants. Toutes les différentes entreprises, Bayer, Synovi et autres, merci. Et tous ceux qui sont intéressés, veuillez appeler mon bureau de circonscription que vous pouvez trouver sur mon site web. Et merci pour avoir plus d'informations. Thank you, that concludes our... Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés cet après-midi. Rapport des comités.